Et puis après Dominique Bertrand. Oui, euh, bonjour. Je, je, le, le geste d'Irénée à travers les cinq livres est effectivement la, la, toute tu... la dynamique qu'elle a. Tu parles à qui, là euh, à, à toi, bon. à Agnès, pardon. Euh, lorsque euh, le, le cinquième livre s'annonce dans, dans, dans ce qu'Irénée écrit, mmh. euh, tu soulignes euh, mmh. le, le, le projet qu'il qu énonce, mais la fin du cinquième livre, avec le millénarisme, n'est pas annoncée. Comment est-ce qu'il arrive là Est-ce qu'on a une idée de. Pourquoi ça s'invite là à ce moment-là ben, Moi, je me pose beaucoup de questions parce que euh, chaque livre, sauf le livre 5, a un prologue et une, un résumé à la fin, une petite euh, conclusion. Hein. Il n'y a pas de conclusion à la fin du livre 5, ça s'arrête assez brusquement. Donc, euh, je ne suis pas sûre qu'on ait, qu ait le livre 5 au complet. Et il avait vraiment l'habitude, même dans chaque... Euh, dans chaque développement particulier, il annonce, il développe son paragraphe. C'est vraiment, c'est pas scolaire, mais enfin, c'est quand même des habitudes de, de composition. Et à la fin, il y a un petit condensé pour, pour chaque développement et pour chaque livre. Donc, c'est très surprenant qu'à la fin du livre 5 ça s'arrête comme ça, quoi. Ouais. J'ai pas de réponse. J'ai compris quelque chose sur la tradition arménienne, c'est que nous ne la connaissons que par des fragments, finalement. Il n'y a pas d'édition complète en arménien des textes de, des Rennais où y en a-t-il un à la fin euh, du processus voilà. C'est une question, c'est une confirmation. Deux, rép quoi. deux réponses. Première réponse, il y a quand même un gros bout qui est le manuscrit 37.10 du Matenadaran, où on a tout le livre 4. Et tout le livre 5 de manière continue et la DPA, et j'ai envie de dire heureusement qu'on a le manuscrit 3710, sinon la DPA serait perdue. Donc il y a un petit peu de matière, et il se trouve qu'effectivement le travail sur les fragments que j'ai essayé très rapidement d'évoquer, euh, il y a eu deux beaux pas qui ont été faits en 113 par Jordan, en 1978 euh, par Renaud. Après, il faut continuer, mais c'est un peu pareil dans d'autres domaines, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Donc, il n'y a que le texte que dans le manuscrit euh, le 37. final. Exact, le 3710, tout à fait. Le reste, c'est fragment. Bah oui. oui voilà. Et l'ensemble étant issu, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, l'ensemble étant issu de la tradu traduction complète faite, à mon avis, entre 572 et 575, ou au plus tard, à la, dans la dernière partie du VIe siècle, et qui a irradié la totalité de la littérature arménienne pendant près d'un millénaire. Est-ce que tout est un lénophile dans toute la tradition, même chez les fragments A priori, oui, parce qu'on utilise de manière continue et systématique le même, le même texte. Ah, la seule nuance, si vous m'accordez une minute de plus, la seule nuance qui doit rester ouverte, c'est que, comme je vous le disais, dans trois fragments du Sceau de la foi, on a des petits traités christologiques qui posent question, parce que généralement, et c'est parfaitement illustré par le Galata 54, on cite le texte dans l'ordre d'Irénée. D'abord la source et ensuite la DPA. Or, dans trois des sept fragments du traité du Catholicos Comidas, on a des ramassis, des ensembles, qui sont structurés de manière extrêmement particulière et qui ont une cohérence. C'est un discours christologique extrêmement construit. Et depuis que le manuscrit a été découvert, on discute sur le fait de savoir si c'est traduit du grec, et donc si on avait ces petits, discours, ces petits euh, traités christologiques qui préexistaient, ou si c'est une composition du Catholicos Gomidas. Hermann est resté extrêmement euh, évasif. Adelin Rousseau, dans l'analyse de la matière arménienne dans chacun des cinq volumes des sources chrétiennes, euh, est plutôt affirmatif, euh, sans manquer parfois de se contredire un petit peu et comme le texte a été très très euh, retravaillé pour euh, que les extraits se correspondent et se suivent, je ne vous cache pas que je ne suis pas capable de donner une réponse ferme et définitive. Euh, affaire à suivre. Je peux poser une petite question à ah ben Moi j'en aurai une pour vous après, c'est très bien. <rire> Parce que, Alors, très bref, ces traités christologiques, ils ont quelle orientation Alors, Toute la même ou différente Et si c'est toute la même, laquelle Alors, pour vous faire un petit... d'abord une petite introduction, ces traités sont tous contenus dans ce mmh. Sceau de la foi, qui est donc une œuvre de ce Catholicos Comidas 618-628. Mmh qui est un catholico qui a beaucoup de caractère, mmh. qui réforme son Église et qui euh, a bien conscience qu'il y a un mouvement julianiste extrêmement fort en Arménie à cette époque-là. Mmh. Et pour éviter les problèmes, il prend le leader du mouvement julianiste, Juanes Maïla Gometzi, et il le prend à côté de lui, mmh. au patriarcat. Il faut mieux la voir à l'œil. Que... Voilà. Et euh, c'est un catholicos ce qui également a une haute opinion de sa fonction et du rôle de son Église, parce que très vraisemblablement, c'est lui qui fait compiler un des ouvrages les plus importants de l'histoire de la littérature arménienne, qui est le livre des lettres, qui est le recueil de l'ensemble oui. des lettres échangées par les prélats. Arménien avec les autres prélats, d'abord les prélats grecs, puis Syri avec les prélats syriaques à un moment particulier, puis la querelle avec les Géorgiens au moment de leur sécession. Et euh, donc, dans cet ensemble, son idée est une démonstration de la foi de son Église qui y est et qui demeure euh, d'orientation monophysite syrienne, ce qui explique que Cyril a une, une place parmi oui. les extraits choisis, qui est sans oui. commune mesure, je enfin, j'ose pas dire avec son rôle dans l'histoire, mais oui. euh, qui est vraiment extrêmement présent. Oui. Parce que chez Théodore de cire il y a tout un petit dossier christologique tiré d'Irénée, mais dans la, la, le sens opposé. Alors, alors oui, et j'ai essayé de vous montrer, mais peut-être de manière trop succincte, qu'il se trouve que les euh, citations d'Irénée sont en général extrêmement claires et extrêmement mmh. bien choisies. Mmh. Par contre, la lecture qui en est faite, elle, oui. euh, amène à la commentaire. Oui, alors, là, est... oui, alors je vous... <rire> ça, ça... Parce que je ne m'étais jamais posé la question d'où était le destinataire. Tout le monde sait qu'il y a un destinataire. Oui. Et vous dites qu'il est grec, ce n'est pas très compliqué à penser et à valider. Et vous dites qu'il y a eu des allers-retours successifs. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose d'absolument fabuleux, parce que s'il y a eu aller-retour, il faut qu'il y ait des échanges réguliers. Oui, mais y a et s'il si, hein. y a du gnosticisme, ça oriente un petit peu euh, le lieu où cet interlocuteur, par ailleurs inconnu, pourrait se retrouver. Mmh. Et est-ce qu'il serait complètement téméraire de penser que cet interlocuteur est quelque part en Égypte, où à cette époque-là florissait le gnosticisme mmh. et où on a découvert les fameux fragments euh, les seuls fragments sur Papyrus d'Irénée. Oui, non, j'y ai pensé aussi. Euh, bon, je n'ai pas voulu du tout entrer ici dans les discussions. Il y a un article d'un Allemand qui pense que l'adversus euh, Ceresès a été commandé par euh, la Cour romaine, la Cour pontificale romaine, si on peut s'exprimer ainsi à cette époque, enfin, l'entourage du pape. Euh, bon, je pense que ça ne tient pas. Saint Jérôme a une théorie encore plus abracadabrante, parce qu'il euh, pense que le destinataire est un évêque espagnol, euh, je crois, de Tolède. Enfin, bon, euh, c'est assez bizarre. Le grec des Espagnols est assez... Voilà, euh, voilà. voilà. <rire> euh, ce qui est quand même sûr, c'est que dans le prologue, il s'excuse de la qualité de son grec vis-à-vis -vis de... Euh, de son destinataire. Donc, ça veut, ça veut dire que le destinataire est quelqu'un euh, qui tient à la culture grecque, qui tient à, à, à un écrit d'un certain niveau. Quoi. Donc, euh, il est probable, évidemment, ça ne ça, pas qu'il soit à Rome, mais enfin, la façon dont il s'adresse à lui, qui est à la fois respectueuse au début, mais finalement de plus en plus euh, autoritaire, si on veut, enfin, un peu. En, en le bousculant un petit peu. Euh, je sais pas, c'est certainement pas le pape le terre, là, je pense pas. Euh, J'avais pensé aussi à l'Égypte, à cause de ça, ce que vous dites, oui. Euh, parce que manifestement, c'est dans l'entourage du destinataire qu'il y a un vrai danger gnostique. Autrement, je me suis plutôt fixée sur l'idée de Polycrate d'Éphèse, qui était un pompeux imbécile, d'après la, la lettre que... Hum, que Euseb nous donne de lui, il dit ⁇ Oh, je suis évêque, j'ai tu sais, moins, on est évêque depuis cette génération, donc on ne va pas me la faire, etc. Enfin, ⁇ bon, euh, Vraiment, euh, pas très, pas, voilà, il ne va pas très très loin, disons, et très but de son autorité. Donc je me demandais, parce qu'il était métropolite, à Ephèse, c'était le métropolite de l'Asie, si ce n'était pas lui qui aurait été en mesure de demander un travail comme ça, mais qui, en fait, n'avait pas l'intérêt intellectuel poursuivre quoi mais bon euh, évidemment c'est des reconstitutions hein, c'est des, des, des hypothèses j'avais envie de dire l'Égypte c'est aussi peut-être un, un hasard parce que je veux dire c'est comme le climat qui a gardé des manuscrits et... On les trouve en Égypte oui. à Mais cause il y du aussi climat. Mais C'est un peu du gnostic quand même. Oui. Voilà, Mais on sait oui. pas par ailleurs. Oui, oui c'est Ce ça. Qui... Oui. On ne sait pas par ailleurs parce que oui, ailleurs, on n'a pas la, la conservation des manuscrits aussi. Oui, c'est l... vrai. Mais je ne pense pas qu'il y en avait tant que ça à Lyon. Un argument très fort pour l'Égypte et tout à fait indirect par rapport à ça, c'est dans les actes de Thomas qu'on a eu l'occasion d'étudier avec Frère Eli. Ouais. Ou quand on regarde l'édition, oui. on voit très bien qu'on a au moins deux, si ce n'est trois familles de manuscrits, oui. une traduction qui est orthodoxe, il n'y a aucun problème, oui. une traduction qui, on va dire, est mixte, et oui. on a une traduction qui est très certainement gnostique, oui. et donc qui montre bien que la circulation dans oui. ces milieux-là était oui. quand même très, très importante. Non, mais ce n'est pas impossible du tout, hein, parce que euh, Clément d'Alexandrie connaissait Irénée. Bon, après ça, Clément d'Alexandrie s'est aussi formé en Asie, en partie, il, il le dit, mais enfin, euh, voilà. Donc, euh... Une dernière question, peut-être si... Elie Elie poser... et Roulette, bon. voilà. oui, <coughs> pardon C'était pour rebondir toujours un petit peu sur, sur ce débat-là. <coughs> Effectivement, euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, et la question est-ce qu est plutôt pour Agnès par rapport à, à ton hypothèse, enfin, je vois bien que tu... Il voilà, y, y a une hésitation, effectivement, entre Éphèse et puis, euh, puis l'Égypte. C'est vrai que les deux peuvent se défendre. Mais est-ce qu'on a par ailleurs des sources indiquant qu'à Éphèse, euh, j'allais dire, il y, y avait une communauté gnostique ou que le gnosticisme était, vra était, vraiment, euh, était vraiment à l'œuvre Enfin, ça, c'est ma première... Euh, Ma première question, des sources, j'allais dire, extérieures. Mmh. Parce que ça, ce serait intéressant. Ce n'est pas impossible non plus. Éphèse, c'était quand même très, très élevisé. dans les apocryphes. Voilà, euh, dans les apocryphes. Oui, oui. D'accord. Après, je me dis aussi... Euh, C'est vrai que la thèse de l'Égypte est séduisante. Mmh. Euh, vraiment, et elle peut avoir des raisons d'être, à mon avis. Mmh. Euh, simplement, les précautions qu'il prend, et que tu as bien fait ressortir, mmh. en disant euh, « prends bien soin quand même de lire », Enfin, soulignant que son oui. destinataire, en fait, pourrait prendre ça un petit peu, un peu à la légère, en fait du moins voilà. rapidement, de il façon superficielle. Il faut lui livre un pack, mais il veut pas faire l'effort vraiment d'entrer dedans. Quoi. Voilà. Je me dis quand même, le gnosticisme était quand même très prégnant en Égypte, oui. euh, sans doute plus qu'à Éphèse. Voilà. Oui. Et je pense que s'il avait eu un destinataire, un évêque ou je sais oui. pas, enfin, un métropolite oui. en Égypte, euh, j'ai du mal à imaginer oui, qu'il aurait ça. pris ça de façon superficielle. Ça. C'était trop présent, cette question-là en Égypte, oui. pour qu'un chef d'église, oui. disons, enfin un pasteur d'église, prenne ça de façon superficielle. Enfin, je ne sais pas. C'est ça. Mais plus ça va, plus, ça va hein, plus on avance, et plus, plus apparemment il y, y a un problème avec le, le poil dans la main du dessinataire.